Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, J'aimerais vous donner des outils pour composer au piano simplement et efficacement. En fait, vous aurez besoin que de deux outils. Déjà, dans un premier temps, je vous conseille de travailler dans une seule tonalité. Par exemple, on va se mettre en Do majeur. Donc, pour composer un morceau, vous avez besoin eh d'un aspect harmonique et d'un aspect mélodique. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il y a une relation entre. Euh, les gammes et les accords donc si on se met au sein d'une même tonalité par exemple donc en tonalité le Do majeur euh, ce que je vous recommande avant toute chose, avant de composer, c'est de jouer tous les accords qui sont issus de la tonalité par exemple donc si on est en Do majeur, on va pouvoir construire un accord à partir de chaque note qui constitue notre gamme majeure voilà, premier degré de la gamme Do 2 degré Ré mineur, 3 degré Mi mineur, 4 degré Fa majeur, 5 degré Sol majeur, 6 degré La mineur, et ici septième degré Si diminué. Donc vous pouvez très bien à la main gauche jouer les accords issus eh bien, de la tonalité. Et avec votre main droite, vous pouvez jouer la gamme qui correspond à ces accords. Et cette gamme va vous permettre eh bien, de composer une mélodie. Donc, on va dire à la main gauche, vous allez choisir un enchaînement d'accords qui vous plaît. Et à la main droite, vous allez choisir une mélodie en fonction des accords qui vous plaît pour que eh l'ensemble euh, soit harmonieux. Et donc, euh, vous pourrez ainsi composer des morceaux simples mais efficaces. Donc, c'est vraiment la base de la base. Mais il faut comprendre donc cette relation entre euh, eh bien, les accords d'une tonalité et la gamme correspondante aux accords de cette même tonalité. Si vous écoutez de la musique de variété, de la musique populaire, euh, généralement, euh, on va dire c'est assez simple et ça ne sort pas vraiment du cadre d'une tonalité, on va dire, de départ. Donc les accords vont tourner autour d'une tonalité de départ et la gamme ne va pas sortir de cette tonalité. Donc euh, en fait, il est tout à fait possible de composer <rire> des tubes juste avec euh, une seule tonalité, donc les accords issus de cette tonalité et la gamme correspondante. Donc, vous pouvez après vous, vous amuser à chercher eh bien, euh, des enchaînements d'accords type. Alors, si je fais, par exemple, Do, Fa, Do, OK Donc, ça paraît extrêmement simple. On se dit, ouais, bon, bah, Do, Fa, Do, c'est très pauvre comme enchaînement d'accords. Sauf que euh, ça a permis, par exemple, euh, aux Beatles de composer Imagine. Hein voilà, qui est basé uniquement sur Do et Fa, en tout cas pour le couper. Donc, si vous voulez, vraiment on peut faire tout un tas de choses déjà avec ces éléments-là. À vous ensuite d'être créatif et de chercher des mélodies qui vous plaisent. Hein Voilà, donc après c'est à vous d'être, on va dire, musical dans votre recherche, dans votre composition, dans votre création. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager vos compositions, à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt